Les gars, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous m'avez toujours connue tranquille tranquilloute dans ma chambre Mais là, les choses changent. Aujourd'hui, vous allez enfin me voir sortir un petit peu de ma zone de confort. J'ai été invitée pour participer au festival SoliDays. Les SoliDays, c'est quoi C'est un festival où on se retrouve pour danser toute la nuit. Angèle, Wood, l'homme Lompal et tout un beau monde étaient là. Mais ce festival est surtout construit sur des valeurs de partage et d'entraide. On y retrouve une centaine d'associations françaises et internationales et évidemment oui, hein, j'étais chaude pour rejoindre l'aventure. J'ai fait ma petite valise en deux spies, j'ai appelé Quentin et surtout, je vous emmène avec moi. Direction Paris intro, on, on fait une vraie intro en disant qu'on fait une fausse intro, c'est ça Vas-y. Ok, on refait alors. Viens, j'arrive... Euh... On dit que Impro tu m'as trouvé <rire> Ouais, impromptement. T'as mangé Oui, j'ai mangé des saucissons. Ah. explique moi on va faire quoi On va où, là oui. Viens, on va aux îles Fidji. Ok. Bien Allez, bien. vendu. On va au Soliday parler de prévention des MST et du sida et de tout ça qui est pas très chouette Mais on va aussi faire la fête et ce soir on va pas filmer parce que ce soir c'est la fête de la musique Claque la caméra une fois que c'est fini Claquez la caméra Follow moi sur Instagram, Léa Chou et Quentin Lestrade Lestrade Quentin L'estrade grotteur sans S Oui On a toujours appelé l'estrade S pour faire la blague et du coup j'ai toujours pensé qu'il y avait un S sur ton famille. Ça fait 7 ans, 7 ans que je te connais et je sais pas écrire ton de famille. Je suis un peu une pote indigne. Ouais. C'est comment on a dire ça une vraie pote. Et c'est comme on a dire ça T'es pas une vraie pote. Et c'est comment on, comme on a dire ça Non mais là on parle de moi. <rire> bon. Ouais ouais c'est comment on a dire ça. <rire> Je regarde à 10 constable. On est à 20 minutes! C'est lui! Ah non, c'est pas lui! Pour l'instant, je suis un peu stressée là! Pourquoi? C'est à tout moment, on reste devant et on va devoir escalader les solidaires! Pas <rire> ouais, il y a 8, 8 minutes! minutes. On a filmé la course ah. On a couru Si j'ai filmé un peu un moment. On a pourrais. couru, on a couru. Euh, je transpire, je pue le cochon. Mais... Euh... La fête, c'est bien, le sexe aussi, mais faire les deux en se protégeant, c'est encore mieux. Donc pour ça, je t'embarque dans mon sac à dos pour visiter l'expo Sex in the City. Et sincèrement, je l'ai adoré. L'exposition Sex in the City, c'est une exposition qui a été euh, conçue entièrement par les équipes de prévention de Solidarité Sida, qui est même montée par les équipes de, de ouais. prévention. C'est euh, l'illustration, la démonstration de notre approche et de notre manière de faire de la prévention à Solidarité Sida, où on est toujours... On, on, d'innover pour prévenir. En fait c'est un parcours de prévention dans lequel on va aborder plusieurs thématiques. Nous on a une approche vraiment globale en santé sexuelle et on va d'abord parler euh, de sexualité positive. En fait on parle ça d'abord positivement parce que la santé sexuelle c'est d'abord quelque chose de positif. On va, on va parler plaisir, on va parler désir, on va parler consentement, c'est très important, ouais. on va parler égalité femmes-hommes. Puis, bien évidemment, on va parler, aborder la notion de, des risques sexuels, que ce soit VIH, IST. On n'a pas regardé euh, forcément des dates, mais La date de perception, c'est la base. Effectivement, si tout l'emballage euh, est tout fait pour ta capote dans ton porte-monnaie avec les monnaies, euh, que ça a bien vu euh, bien, bien taper euh, les dispositifs médicaux qui risquent d'être enterrés et donc d'être moins efficaces. On parle d'épistage, on parle d'autotest, euh, fraude, bien évidemment préservatifs, l'ensemble des moyens de prévention qui existent aujourd'hui, de la contraception et surtout aussi, et ça c'est vraiment important, on va aller vers l'intimité de la personne, sa propre sexualité, sa construction euh, personnelle et à la fin avoir un espace dans lequel, eh bien, le festivalier, le jeune va pouvoir aller poser des questions peut-être qu'il n'a jamais osé poser, parce que c'est ça aussi notre manière de faire de la prévention. On passe tous par les mêmes phases de questionnement, alors ça sera pas forcément les mêmes questions, mais on va tous se poser des questions. Par contre, si on part sur une pause vaginale classique, on fera un 8. on va l'insérer dans le bras, pousser un petit peu. Et c'est celui-ci qui protège Exactement, tu vas protéger l'intégralité de la vie. Et donc pour nous c'est important de se sentir hyper à l'aise. Il n'y a pas de tabou, on en parle, on est à l'aise pour parler du sujet et, et on se pose des questions. Et en fait, ouais. se poser des questions c'est bien. Et, et, et c'est important de se poser des questions. Et donc nous après bah, bien évidemment on va répondre à ces questions et aux besoins orientés vers les structures, vers ouais. les personnes ou les professionnels de santé, euh, en fonction bien évidemment des, des questions. C'est vrai, à parité on fait ça en fait, il va se Voilà, j'ai oublié mon masque. Oh. À Toulouse, genre en vrai de vrai c'est le seul, tu vois genre je peux tout oublier mais le mascara tu vois genre C'est la seule chose que je mets au quotidien sauf que là j'ai fait un petit maquillage de le Mais en soi, viens ah oui. rentre dans ma maison Vas-y C'est typiquement parisien comme appartement Oui, À mètre carré, là il <rire> y a les toilettes D'accord Mais euh... As fille, après tu nettoies euh, comme ça Ok Et puis, puis, tu à... dors où du coup euh, On peut pas trop, tu vois je peux pas... Je peux pas faire plan à plusieurs tu vois genre puis bon euh... Je peux pas inviter plus de deux personnes dans ma maison tu vois. Aujourd'hui je porte euh, des lunettes faites par euh, Guillaume Lemaire, RPZ le sang, qui vient de chez l'effet d'optique. Ensuite je porte euh, une petite euh, une petite robe de chez Goku, comme ça je suis à l'air libre. Et ensuite euh, au pied j'ai euh, des super chaussettes. De chez... Et tu fais pas mes chaussettes là non. De chez Aviz et des Nike Trop stylé ouais. Attention tu vas tomber Non je déconne c'était pas vrai Tu m'as fait peur Débrief <rire> Débrief Bah du coup euh, j'ai acheté du mascara rose J'ai acheté, des... acheté des petites barrettes Et des petits chouchous pour mes petits cheveux aussi Mais euh, j'ai les cheveux dégueulasses Parce qu'hier on a pris trop cher Donc euh... C'est un coteau phallus. Genre l'ombre, on dirait vraiment euh, une bite. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. C'est bien beau mais les Solidaires c'est quoi quel est le rapport avec le sida et tout ça et eh bien, je vous laisse avec notre invité et pas des moindres, Sébastien Ce qu'il faut savoir, c'est que SoliDays, c'est un festival qui existe maintenant depuis, euh, depuis plus de 20 ans. C'est la 21 e ouais. édition cette année ouais. et que dès le début, ça a été conçu comme un outil. C'est un outil qui permet, un, de lever des fonds. L'année dernière, on a quand même réussi à lever 2,4 millions euros pour aider des associations dans le monde entier. 110 programmes dans euh, de 80 associations sur trois continents. En Afrique, au Moyen-Orient, également euh, en Europe orientale et en France. D'accord, ouais. Et on est plutôt sur les populations vulnérables, donc les travailleurs du sexe, les usagers de drogue, mais également les hommes ayant du sexe avec des hommes. En tout cas, euh, des personnes qui sont souvent rejetées par la société et qui cumulent du coup les discriminations. Parce que non seulement ils souffrent d'homophobie euh, et de toutes formes de, de, de discrimination, mais le fait d'être séropositif accentue encore cela parce qu'il y a aussi de la sérophobie. Récolter des fonds pour aider les associations qui interviennent sur ces populations. La deuxième chose, c'est que c'est un outil parce qu'on arrive à avoir plus de 200 000 personnes pendant trois jours sur ce site. Des gens qui viennent faire la fête, voir des concerts, et euh, picoler et, euh, et faire la fête, quoi, ouais, tout simplement, voilà, c'est un festival. Et bien, on en profite pour placer sur leur chemin plein d'éléments pour les sensibiliser aux grandes causes plus humanistes et humanitaires. C'est-à-dire qu'il y a en effet le village d'association, on parle d'écologie, on parle de drogue, on parle de migrants, on parle de toutes les grandes causes sociétales de l'époque. Et enfin, on fait de la prévention, on parle de sexualité et on en parle librement. Donc voilà à quoi sert Solidays. Et c'est un outil qui fonctionne plutôt pas mal. Il y a quand même 3000 bénévoles tous les ans qui viennent aider Solidarité Sida tout au long de l'année pour faire des opérations ruban rouge, on vend des rubans rouges à la sortie des concerts, mais travaille également sur le festival Ah c'était quand même. Il faut se protéger Qu'à un moment donné, il faut dire des choses, parce que de toute façon, euh, ça va se passer comme ça, donc tant qu'à faire, euh, autant bien expliquer comment se font les choses. Et puis il y a vraiment cette notion de respect. Se respecter et respecter l'autre. L'objectif de la campagne Treatment for All, le médicament pour tous, c'est que lors de la reconstitution du Fonds mondial qui aura lieu à la fin de l'année euh, à, à Lyon, eh bien les États s'engage à donner autant qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant pour la solidarité internationale. A ce jour, grâce à ce fonds mondial, 27 millions de personnes ont déjà été sauvées. Quand on dit 27 millions de personnes, on pense que ça fait statistique. 27 millions de personnes, c'est des hommes, des femmes des pères, des mères, des enfants, des nourrissons, des frères, des sœurs. Il faut bien garder ça à l'esprit, il s'agit d'êtres humains. Il faut savoir qu'aujourd'hui pour le sida, euh, il existe les traitements. On sait comment ça marche, la recherche fonctionne. La moitié des gens dans le monde qui sont touchés par le sida ne peuvent pas accéder au traitement. Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on sensibilise le maximum de gens autour de nous et qu'on fasse du bruit autour de cette campagne. C'était un festival vraiment Incroyable et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli et que j'ai pu rencontrer pendant ce week-end et surtout faire un gros big up à Marina et à Caro. Merci pour tout! Bon, en espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à la partager un maximum, à tweeter le hashtag TreatmentForAll, à liker et puis à mettre un petit commentaire, pourquoi pas. Sur ce, bon mercredi et à bientôt Donc treatment for TreatmentForAll, médicaments pour tous, il y a un hashtag très simple que vous mettez à la fin de vos snaps, insta, euh, tweet, euh, facebook, tout ce que vous voulez, même les réseaux sociaux qu'à mon âge je ne connais pas, j'imagine qu'il y en a plein, et eh bien vous avez tous euh, probablement 30, 20, euh, 40, 50, 100, 200, 300 followers sur vos réseaux, et bien multiplié par le nombre de followers de toutes les personnes que vous suivez, et bien ça peut faire une chaîne de solidarité absolument incroyable, donc parlez-en autour de vous, faites du bruit pour qu'on puisse enfin réussir à endiguer cette putain de maladie. Si on s'y met tous, en 2030 la pandémie sera finie.